Nous allons monter là-haut, mais vraiment, tout là-haut. Et oui, parce que la semaine dernière, j'ai eu une grande chance. Francis, l'un des membres des, euh, de l'association des amis euh, de la cathédrale de Lisieux, m'a invité pour une visite privée. Euh, des parties supérieures de la de la cathédrale, donc c'est-à-dire des parties que vous ne voyez jamais, euh, par exemple l'orgue, euh, les tribunes, euh, les charpentes. Alors bien sûr, hein, quand on me fait ce genre d'invitation, je ne refuse pas, euh, je suis très intéressé, j'en ai d'ailleurs pro profité pour euh, inviter Anne, une étudiante qui est passionnée, passionnée comme moi par les cathédrales. Et ben donc vous avez de la chance, puisque vous allez pouvoir voir des parties que même les habitants de Lisieux n'ont généralement pas vu donc c'est parti pour la visite je vous préviens il y aura pas mal d'escaliers à monter mais je les ai montés pour vous et bien sûr l'un des premiers arrêts ça a été euh, l'orgue qui se trouve au-dessus de l'entrée principale de l'église ouais. j'ai compris qu'en en fait l'organiste à mon avis il fait ça non pas par amour de la musique mais parce qu'il a sûrement la plus belle vue de la cathédrale Cet orgue euh, contient 3000 tuyaux, euh, on ne s'en rend pas compte quand on regarde cette façade, en fait ça se révèle à partir du moment où vous pénétrez dans les entrailles de l'orgue. Il y en a plein de, de, de ces tuyaux, vous voyez de toute euh, taille, alors certains ont, ont le diamètre euh, quasiment de mon, euh, de mon petit doigt, euh, alors que d'autres atteignent les 5 mètres de, de longueur. Alors ils sont en étain principalement, Alors vous avez quelques tuyaux qui sont en, en bois, a partir de son clavier, l'organiste fait résonner ses tuyaux en insufflant de l'air qui est sous pression sous pression sous les tuyaux. Alors Vous voyez que les, euh, les tuyaux sont disposés en série. Chaque série correspond à un jeu et euh, bah c'est ainsi que l'organiste peut produire plusieurs tonalités dans sa musique. Quand on visite une cathédrale, on ne se rend pas compte des problèmes que peut avoir une charpente. Vous voyez, là, la, la, la, la poutre est quasiment pourrie. Alors ici, elle est même en train de céder. Hein. Vous voyez, là, elle est affaissée. Et heureusement qu'il y a cet été pour euh, euh, éviter la catastrophe. Vous voyez, hein, ceux qui s'occupent d'une cathédrale doivent quand même visiter régulièrement ses combles. Parce que ces dégâts-là, vous ne les voyez pas. Enfin, ces risques-là, vous ne les voyez pas quand vous êtes au niveau du sol. Heureusement qu'il y a des gens comme Francis hein, qui inspectent ces parties-là qui sont difficilement accessibles. Parmi les choses insolites l'on peut voir sous les combles de la cathédrale, bah par exemple cette cheminée. Cette cheminée était euh, probablement la cheminée du logement du sonneur. Le sonneur vivait bien sûr à demeure. Bon, C'est assez inquiétant de voir cette cheminée aussi proche de la charpente. Nous sommes arrivés dans l'une des tours de la cathédrale et vous voyez actuellement le Beffroi. Alors, quand je parle de, de beffroi, on imagine euh, les, tours, euh, les tours municipales dans les villes du, du nord de la France ou en Belgique. Euh, le beffroi a un sens différent hein, quand on parle d'église. C'est une structure en bois euh, destinée à supporter les cloches. Et cette matière, le bois est vraiment déterminante puisqu'elle va euh, absorber les vibrations provoquées par le balancement euh, des cloches. Sans cet intermédiaire, euh, les, le mortier entourant les pierres se diliterait sous l'effet des vibrations, puis euh, les pierres se fissureraient. Cette construction assez saisissante remonterait en bonne partie au XIIIe siècle. Mais patience, nous allons trouver plus anciens dans cette cathédrale. Regardez bien, je risque ma vie pour vous. Là, Je suis en train de monter une échelle particulièrement étroite et dont les barreaux ce ne sont pas plus larges que les deux doigts d'une main. En fait ma véritable crainte c'est que ça se mette à sonner. Vous ne l'entendez pas mais Anne me prévient en bas qu'il est 18h26 donc j'ai encore 4 minutes pour filmer avant de devenir sourd. Je vous présente Marie Immaculée hein, car euh, les cloches ont chacune un nom. Alors Marie Immaculée pèse quand même 2450 kg, donc il faut beaucoup d'énergie pour la secouer, et notamment secouer cette partie-ci qu'on appelle le battant. Et donc ce battant, lorsqu'on euh, agite la cloche en volée, voilà, va percuter la, la robe, et c'est ce qui produit donc le son de la cloche. Alors notez aussi un deuxième outil pour faire la cloche donc c'est le marteau de teintement alors lui euh, il fonctionne quand la cloche est fixe et il percute aussi la, la cloche la leçon est beaucoup moins et beaucoup moins fort et c'est le son que vous entendez lorsque sonnent les demi heures ou, ou les quarts d'heure autre élément repéré sur une cloche c'est cette partie là je pas si vous arrivez à distinguer ce, il y a des inscriptions euh, sont, par contre, sont par exemple inscrits bah, le nom de la, de la cloche, euh, le nom du parrain et de la marraine, car chaque cloche a, son, a sa marraine et son parrain. Euh, est indiqué aussi, euh, la, normalement, la, la date de fond de la cloche. Alors ici, ce n'est pas une très ancienne cloche, elle doit dater de 1855. Il est rare de trouver des cloches très anciennes, euh, parce qu'elles voilà, sont en bronze, et elles ont été généralement fondues euh, à la Révolution, pour faire des fûts euh, de canon après avoir monté encore quelques marches, nous sommes arrivés euh, au clou de la visite, c'est-à-dire euh, la charpente qui se trouve au-dessus de la nef. Donc, ça, c'est une image donc très très rare. Alors, cette charpente elle date précisément de euh, 1183. 2. Alors, on le sait euh, grâce à une méthode scientifique qu'on appelle la dendrochronologie. Autrement dit, c'est retrouver la date d'abattage d'un arbre à partir euh, des, des cernes. Alors il suffit d'un morceau de bois pas plus grand que, que, que l'ongle, et des scientifiques sont capables donc de préciser la date d'abattage. C'est assez exceptionnel. Hein. On sait ici que les bois ont été abattus vers euh, octobre, enfin, vers euh, l'automne et l'hiver 1182, et comme à cette époque on utilise du bois vert, c'est à dire on utilise le bois peu de temps après son abattage, et bien on peut deviner que cette charpente a été construite, en mise en place en tout cas en 1183, ça veut dire qu'elle est quand même plus ancienne que la charpente qui a brûlé à Notre-Dame de Paris. Et on peut deviner autre chose, hein, puisque si cette charpente a été montée en 1183, eh ben on peut, sans trop de risque, deviner que la nef en dessous a été terminée en 1183. C'est une charpente euh, d'un certain type, c'est une charpente qu'on dit gothique. Hein. Vous avez des architectures gothiques, hein, ça concerne plutôt la pierre, mais vous avez aussi des charpentes euh, gothiques. Et là précisément, c'est une charpente euh, de type chevron formant ferme. Alors je vais vous expliquer ça parce que c'est rare hein, qu'on vous explique les, les, les, les charpentes. Et là je profite de l'occasion de vous montrer une photo de charpente pour vous expliquer justement le mode d'assemblage des charpentes gothiques. Déjà constaté que la charpente est directement posée sur les voûtes. Vous voyez d'ailleurs leur extrados, c'est-à-dire la face externe des voûtes, celle que vous ne voyez jamais quand vous circulez à l'intérieur d'une église. La charpente est euh, composée de deux types de fermes. Alors les fermes, c'est un euh, assemblage de poutres euh, de forme souvent triangulaire. Voici donc les fermes principales qui se décomposent en un entrée. Donc L'entrée, c'est la poutre de base qui repose sur, euh, sur les voûtes. Voilà. Mais vous voyez que chaque ferme n'a pas euh, systématiquement. Un entrée. À ces entrées donc s'ajoutent euh, les, les parties diagonales, les chevrons. Il y a un deuxième entrée, l'entrée retroussée, et enfin des écharpes. Toutes ces poutres sont là pour euh, raidir la ferme et empêcher qu'elle s'affaisse. Alors vous voyez ici hein, les entrées précisément, les entrées retroussées, et au dessus on voit le départ des écharpes. Voilà. alors J'ai pas tout l'image, je ne me permet pas de tout voir, hein, mais vous avez, hein, voilà, vous avez à peu près 8 mètres de haut, hein, 8 mètres jusqu'au fêtage. Les fermes secondaires bah, se distinguent tout simplement par le fait qu'elles n'ont pas d'entrée. Hein, L'entrée, c'est la, la, la pièce de bois la plus importante, celle euh, donc, qui nécessite les plus, gros, les plus gros chaînes. Donc le fait de ne pas mettre systématiquement des, euh, des entrées, bah, ça vous économisez le bois. Alors, j'en profite quand même pour euh, taire un certain cliché hein, sur les charpentes de cathédrales. Hein. Elles ne nécessitent généralement pas de gros chênes. Hein. Il suffit juste de bois vous voyez, de 20-30 cm de diamètre pour monter une charpente. Ce sont des bois de, de faible section. Donc voilà, les euh, cathédrales n'ont pas été responsables d'une euh, un, déforestation euh, abusive. Alors, sur cette photo, vous voyez, distinguer distinguez bien donc, les deux types de fermes. Donc il y en a Donc, là, ce sont les fermes principales, puisque vous repérez l'entrée. Et vous avez ensuite voilà, des fermes secondaires voilà, qui sont sans entrée. Et puis au bout d'un certain alors ça doit être au bout de 5-6 uh, fermes secondaires, vous trouvez une ferme principale, ainsi de suite. Et chaque en fait, chaque entrée correspond euh, en dessous à l'emplacement d'un pilier, d'un pilier de la nef. On arrête là, de toute façon, on ne pouvait pas monter plus haut. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de monter dans les parties hautes des églises. Alors vous allez peut-être me dire, oui, bon, apparemment, il faut connaître quelqu'un pour les voir. Alors, pas toujours, parce que si vous regardez bien ce que proposent les offices de tourisme ou les bureaux d'accueil des cathédrales, il y a parfois la possibilité de monter dans ces parties hautes. Donc, surveillez ce type de, de programmation. Et vous voyez que, bon, on se retrouve à, à, avec des perspectives assez extraordinaires sur les monuments. Souvent là que j'ai fait mes plus belles photos. D'ici là, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir, ça fera plaisir aussi à Francis qui, mine de rien, du haut de ses 82 ans, crapahute très bien sous les combes de la cathédrale. Pour ceux que le monde des églises intéresse, mais pour lequel c'est encore un peu obscur, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous recevrez ainsi chaque dimanche un mail de ma part. Sinon, pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo.